La toile, La toile scoute. La toile scoute. Bonjour, comment vous appelez-vous et quel est votre rôle sur ce jamboré s'il vous plaît Alors, moi, c'est Solène. Moi, c'est Alexandre. Et on est maire de village du village marie Bochet. Dans ce village, vous avez combien de jeunes On a 730, 730 jeunes chefs et chef qui viennent dauvergne milieu des deux loire et de Nord-Ouest lyonnais. D'accord. J'imagine que vous avez une équipe de bénévoles aussi avec vous, une équipe de service. On est 14 ouais. euh, dans l'équipe, avec chacun une mission spécifique, un rôle spécifique euh, pour l'ensemble du rassemblement, pour le bon fonctionnement de la vie quotidienne de l'ensemble du coup, Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu comment ça, ça s'organise un village euh, Comment est-ce que les différents pôles, j'imagine qu'il y a différentes secteurs, différentes sections, etc. Alors on est en charge de tout ce qui se passe dans la vie quotidienne, donc depuis le tri des ordures ménagères jusqu'à la gestion des douches en passant par l'animation des temps de rassemblement. Donc pour ça, on a euh, quatre équipiers qui sont dédiés à l'animation du village. On a un équipier qui est euh, dédié à toute l'hygiène, un équipier euh, dédié au, au, à la valorisation des déchets, un médecin pour euh, tout, les, tout ce que les assistants sanitaires n'arrivent pas à gérer eux-mêmes. Un aumônier, euh, un intendant, une responsable bien-être tant pour euh, les, les jeunes, les chefs et cheftaines et l'équipe village, une euh, responsable accueil. Du coup, ce soir, ce sera la première veillée euh, en village. Comment est-ce que vous vous êtes organisé pour, euh, pour cette veillée Est-ce que vous avez fait quelque chose de spécifique Ou est-ce que vous appréhendez particulièrement cette veillée Comment ça se passe Alors, on a notre équipe, euh, nos quatre équipes d'animation qui ont coordonné ça, qui ont recruté et qui ont trouvé de l'aide auprès de tous les chefs et chef enfin de plusieurs chefs et chef pour euh, jouer de la musique, pour jouer des rôles, pour euh, coordonner la, la, la gestion logistique de la veillée. On n'appréhende pas, ça va être un beau moment, un moment fort du village. Et euh, non, on espère que ça va bien se passer. On est content de pouvoir vivre un, une, une veillée en village parce qu'on vit des temps de rassemblement qui sont des temps courts. Et là, on est content de pouvoir vivre quelque chose dans notre village, euh, qui soit un vrai temps où l'équipe a été au service de l'animation et ils se sont bien bien impliqué là-dedans, donc ça devra être un chouette nouveau. Est-ce que vous avez été élu maire de village Et non <rire> On a été nommé. On a été nommé. En fait, c'est une mission qui nous a été proposée il y a un an. Et à partir du moment où on a accepté la mission, on a recruté ensuite notre équipe. Donc ça fait combien de temps que, du que vous êtes sur le projet exactement On a été recruté il y a un an. On a commencé à recruter notre équipe en novembre. Est-ce que c'est une bonne situation, ça, d'être maire <rire> ah, Je ne pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Et euh, en pratique, c'est aussi en fait, une situation où tu fais le lien entre euh, tous, tes, tous tes jeunes participants, tes chefs, et toutes les équipes euh, d'organisation du jamboree Et finalement, tu es le lien euh, d'un côté et de l'autre, donc il y a quand même une bonne... Euh, faut pas être trop stressé ni être trop carré en étant vert parce que ça demande beaucoup beaucoup d'adaptabilité. D'accord. Et <rire> eh ben merci beaucoup à vous deux. Eh ben, de rien. Et ben merci si à vous. La toile,